On dit à voix haute, je suis beau. Plus fort, je suis beau. Encore plus fort, je suis beau. Maintenant, on le dit doucement, je suis beau. Plus doucement, je suis beau. On le chuchote, je suis beau.